Je vous présente aujourd'hui le Doji Doji numéro 1 que j'ai fait pousser de Ripper Seed Avec mes deux lumières que je vous présente présentement Les deux lumières de Vipar Spectra Et oui, avec cette lumière-ci, la P2000 Et le modèle plus récent, la XS2000 Avec des beaux dimmers qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Deux lampes idéales en combo pour une tente de 4 pieds par 4 pieds si vous avez seulement une lumière je vous suggère de prendre une tente plus petite car ces lumières là sont parfaites pour une tente rectangulaire on parle ici d'une tente 2 pieds par 4 pieds donc euh, pour la floraison c'est vraiment idéal mais si votre tente est plus grande si vous avez une tente 4 pieds par 4 pieds il vous en faut deux il vous en faut deux donc, euh, regardez ça sur Amazon, Vipar Spectra, qualité, prix, assuré, meilleure qualité prix dans les lumières LED euh, sur le marché, euh, c'est Winman qui vous le dit. Donc, on va aller voir ce qui est arrivé avec le Doji numéro 1, de Reaper Seeds, on va voir ça immédiatement. Salut tout le monde, c'est Weeman, content de vous voir, bienvenue au marathon du mois d'avril, 30 vidéos en 30 jours, toujours un plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on va faire la review d'un cannabis que j'ai fait pousser, donc euh, sous la lumière, Vipar Spectra, le modèle XS2000. On parle ici du Doji. Et oui, le Doji, c'est moi qui ai fait pousser ça, les deux dernières cocottes qu'il me reste sur 60%. 3 grammes, c'est pas une super production, c'est pas beaucoup de grammes, mais on sait que j'ai eu beaucoup de difficultés dans cette grow là, avec beaucoup d'insectes parasitaires, des trips et des spider mites, deux insectes qu'on ne veut pas voir dans une grow, donc j'ai coupé mon plan de doji un peu plus rapidement, et euh... J'ai peut-être pas perdu de grammes nécessairement, mais le début de la Grow, la croissance de la plante a été très au ralenti. Donc, c'est le troisième cannabis que je vous présente de ma dernière Grow. On se rappelle qu'on a vu le Cloud Walker dans la vidéo Weedman versus Zuzukana. Dernièrement, on a vu la vidéo de mon meilleur cannabis que j'ai fait pousser de toute ma vie, meilleur que plusieurs cannabis que j'ai essayé à l'SQDC. On parle ici du GMO Animal Cookie de Ripper Seed. Le Doji ici, c'est aussi une graine de cannabis de Ripper Seeds, une compagnie qui est basée en Espagne. Ça prend un peu de temps avant de recevoir ces graines de cannabis de Ripper Seed, mais j'étais toujours satisfait. Euh, J'ai quand même fait trois commandes de Ripper Seed. Euh, j'ai présentement là, des Mendocino Animal Cookie qui n'ont pas été encore euh, plantés. Et j'ai d'autres GMO Animal Cookie que je me suis racheté par la suite que j'ai pas encore semé. Le Doji, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ben écoutez, j'ai été sur le site de euh, Ripper Seed pour nous savoir exactement, ça a été quoi le croisement. Donc, on a pris une plante Fire OG. Et on l'a croisé avec un do -sido. En passant, docido, c'est la variété euh, qui a gagné le, le premier prix selon Leafly. Leafly, la bible du cannabis sur Internet selon Winman. Euh, Leafly là, qui a mis le docido sur le podium pour 2021, 2021, je crois. Donc, le Doji, un peu plus cher comme graines de cannabis. Habituellement, Ripper Seed vend 3 graines de cannabis pour 24 euros, plus taxes plus le transport. Ici, c'est pas 24 dollars, c'est 27 dollars. Donc, euh, 3 dollars de plus, 3 euros de plus. 63 grammes, j'ai eu 64 grammes avec le GMO de de Malcookie. Euh... Facile à décrire. Je vais enrouler un avec vous. Je vais en fumer un avec vous. C'est très, très facile à décrire pour ceux qui suivent Winman et puis qui regardent un peu la SQDC. Je vais grainer ça rapidement. Euh, ben, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer à la caméra. Ensuite de ça, je vais juste, juste à casser là, euh, des cocottes. Là. Ça sent, ça sent. Et je l'aime beaucoup, mon doji. Je euh, me demande si je vais peut-être racheter d'autres graines de cannabis, éventuellement, mais pour l'instant, euh, je vais patienter parce que je suis en train de virer fou avec les graines de cannabis, là, c'est une maladie, mon homme, là, on en achète plus qu'on en a de besoin. Je te montre ça immédiatement et sinon tu peux aller voir aussi sur mon Instagram, va t'abonner sur mon Instagram, bientôt 2000 euh, followers, 2000 abonnés sur Instagram. Vraiment, vraiment content. On regarde ça immédiatement, le Doji de Ripper Seed. Alright, gang, on est avec mon Doji de Ripper Seed. Vraiment, euh, cocotte assez dense, mais il y a quand même beaucoup d'humidité. Euh, il y a à peu près là, 67% d'humidité. Il nous faudrait 62% pour voir la cocotte. Là, je suis tout en train de briser les trichomes, C'est pas vraiment intelligent. Mais c'était pour vous montrer un peu là, le, la, la, la texture là, que j'ai entre les mains ici. J'ai joué dans la terre. Donc, euh, le doji, vraiment, euh, goût de diesel. Je vais te le dire tout de suite. Là. Goût de diesel avec une petite touche de cariofilène. Je ne sais pas ce que tu en penses. On voit un peu de tricot. Euh, très satisfait. Très satisfait. Le buzz, très, très intense. C'est le buzz le plus intense que j'ai de tous mes cannabis. C'est mon cannabis le plus fort. C'est mon cannabis le plus fort. Alright, sans plus tarder, on enroule un immédiatement. Donc, de retour avec le doji de Reaper Seed, quand même bien, hein, comme cannabis, euh, quelques trichomes. Et plus, plus je peux vous dire qu'il est très, très, très fort. Quand on regarde sur le site de Reaper Seed, on nous dit une plante 50% sativa, 50% Indica. Mais je pense qu'il est quand même assez puissant, quand même assez Indica euh, d'après moi. Le goût c'est vraiment diesel, oh, toujours du diesel, des cannabis, j'aime le diesel, euh, je me répète, on peut le comparer un peu là, au fameux diesel du drift ou diesel de San Rafael, par contre, ce cannabis là serait parfait pour la marque Grell, et oui on connaît Grell au début de la légalisation, la meilleure compagnie c'était Broken Coast, et ensuite Grell, et après San Rafael. Donc, vraiment, vraiment, là, dans, la, dans les premiers six mois de la légalisation du cannabis, pardon, à la SQDC, c'était vraiment Broken Coast. Ensuite, Grill. J'ai été regarder sur le site de la SQDC présentement. Aucun produit Grill. Est-ce que Grill est terminé? Qu'est-ce qui se passe avec Grill? J'en je, je, reviens pas. J'en reviens pas. Grill, c'était le haut de gamme de Dubon. C'était euh. Tilbury. Donc, euh, où est Grill Est-ce que Grill a été mis de côté? J'ai aucune idée, man. Ça ici, c'est vraiment diesel avec une touche de cariofilène à la Grill. On connaît Grill. Tous leurs produits ont un goût différent avec une petite touche. Toute la gang de cariofilène, hein? Tous les produits Grill avaient un petit goût épicé là qui, qui, qui dérangeait un petit peu. Mais quand même, là, Grill euh, j'aimais tous les produits de Grill. euh C'était quand même assez dispendieux. Mais, <coughs> si vous avez des nouvelles là, de la marque Grill euh, faites-moi-la savoir dans les commentaires. Il y avait même un pink couche de Grill. euh Quelques produits étaient euh, peut-être pas en rotation, mais des fois, il y avait des produits qui disparaissaient. Des fois, ils revenaient comme euh, sur en... plusieurs produits de Grill disparaissait de l'inventaire et si on était un peu patient euh, le produit le produit revenait donc euh, je ne comprends pas un peu là euh, ce qui se passe avec Grill. Ils ne sont pas trop constants euh, c'est pas bon ça, si un client aime un produit euh, il veut en racheter donc faut, faut que le produit soit euh, disponible parce que c'est le temps de fumer Le Doji, comme je vous ai dit, c'est du White Fire OG. Et le White Fire OG, on peut appeler ça aussi Wi-Fi numéro 43. Donc, c'est un synonyme. Donc, euh, un petit goût de, selon euh, Ripper C, mais je suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. On nous dit un goût de cookie et de OG. Euh, OG couche. Euh, le OG, je vais mettre ça sur le dos du diesel, mais le goût du cookies, là, je, je goûte pas ça du tout, du tout, euh, du tout. C'est vraiment diesel, cariofilène. Euh, j'ai passé en travers man, j'ai tout fumé, 63 grammes, donc c'est pour ça que je fais la vidéo. Donc c'était vraiment les deux cannabis, les, les, les, les, les meilleurs que j'ai fait, les deux meilleurs cannabis que j'ai fait, dans mes en exprimés. Là, j'ai moins de ma cookie, le, le, le doji. Les autres cannabis que je vais vous présenter, ça s'en va comme ça. Euh, je ne les aime pas beaucoup les autres. Il y a peut-être le couche-couche que j'aime. Mais fait, je, je voulais terminer en beauté. Je voulais vous présenter mes deux meilleurs cannabis à la fin. Euh, J'imagine à la fin du mois d'avril. Mais c'est pas comme ça que ça s'est présenté. Parce que si j'attendais trop longtemps, ben j'aurais plus de produits. Donc, c'est pour ça que je vous ai présenté là, euh, le Doji euh, très rapidement parce qu'il m'en restera plus. Très bon. Très bon, man. Euh, <coughs> Diesel épicé. Très fort. J'ai donné euh, du cannabis à 6 six, six de mes amis. Personne n'a euh, pris le doji comme numéro 1. Euh, les gens euh, ont aimé le doji, mais c'était pas leur préféré. Donc euh, tous les goûts, tous les goûts sont vraiment dans la nature. Ça, ça me surprend toujours. Toujours, toujours, ça me surprend. Euh, Je suis toujours convaincu euh, que ça va être leur préféré. Mais non, mais non. Je vous suggère d'aller voir le site de Ripper Seed. Comme je vous ai dit, ça prend peut-être environ euh, un gros mois avant de recevoir ces graines de cannabis. Mais on les reçoit dans une enveloppe bien scellée, euh, professionnelle, professionnelle. Et puis, j'ai aucun problème avec Ripper Seed. Euh, C'est très bien, très bien. Je vais continuer à acheter du Ripper Seed. Euh, j'ai mis de côté la marque Barnes Farm. Euh, j'ai mis de côté la marque Dynafem Dynafem ont, euh, euh, ont eu des problèmes avec les l'impôt je pense qu'ils ont eu des problèmes avec l'impôt donc la compagnie a eu beaucoup de problèmes je pense que c'est c'est terminé avec le Dynafem on peut trouver quelques graines de cannabis là, sur certains sites mais j'imagine que ces graines de cannabis là sont très vieilles donc on connaît Barney's Farm on met ça de côté Dynafem c'est terminé Ripper Seed. Euh, je vais continuer à acheter quelques graines de cannabis et on regarde toujours un peu ailleurs, on regarde toujours un peu ailleurs, euh, les, nos, les, nos amis hein, nous recommandent des marques, des réputations très importantes, la graine de cannabis, c'est la chose la plus importante dans un groupe, si on prend une graine de cannabis qu'on a trouvé dans le fond de son tiroir, ça, ça, on ne pourra pas à, à amener ça à un niveau 4A si la graine de cannabis et, et euh, initialement du 3A, on ne pourra pas euh, transformer ça en, en un tour de magie. Euh, il faut vraiment partir avec des graines de cannabis réputées, euh, on, de savoir ce qu'on a entre les mains. Toutes mes graines de cannabis, en général, c'est des graines finisées quand on plante la graine euh, de cannabis. Euh, féminisé, c'est sûr qu'on va avoir des cocottes. Si c'est pas féminisé, ben c'est des graines régulières. Quand on a des graines régulières, on peut avoir la chance d'avoir des mâles. Certaines, certaines personnes vont se procurer des graines régulières pour avoir des mâles, pour pouvoir euh, fabriquer des graines de cannabis en jumelant un plant mâle et un plant femelle. <coughs> Mais ça m'intéresse pas de me de, euh, fabriquer des graines de cannabis. Je vais avoir des graines euh, féminisées. Une autre chose, j'achète jamais des graines de cannabis auto-flower. Toujours euh, photo-période, la différence auto-flower. C'est impossible de se prendre des clones. Donc, si on a une plante auto-flower, elle va premièrement fleurir par elle-même à un certain moment dans la grow, à un certain moment dans le cycle de croissance. Automatiquement, elle va se mettre à fleurir. Et euh, on peut pas prendre de clones, donc si on adore ce cannabis-là, la plante pourra pas devenir une mère et on pourra pas conserver cette plante-là, couper des boutures et garder la plante pendant un an, c'est impossible. Quand on a des graines de cannabis auto-flower, si on a des graines de cannabis photo période, mais c'est nous, c'est nous qui décidons. Le moment qu'on veut tourner ça en floraison. Le moment où est-ce qu'on va tourner la. Qu'on va mettre la lumière 12 heures allumée, 12 heures fermée. Et quand on a des graines de cannabis photo, période, ben, on peut se prendre des clones, on peut se prendre des boutures. Hein. La différence entre une bouture et un clone, c'est quoi? Ben, la bouture, c'est quand on coupe une tige qui n'a pas de racines. Et aussitôt que la bouture a des racines, ben, on appelle ça, on appelle ça un clone. Donc euh, quand on aime un cannabis et qu'on veut vraiment pouvoir en refumer du même même même cannabis, il faut pas racheter une graine de cannabis, on le sait très bien. Parce que si on rachète une graine de cannabis de la même variété, comme que j'ai fait avec le GMO Animal Cookie, j'aurai pas le même même GMO Animal Cookie. Donc il va y avoir des différences dans le goût, différences dans la grandeur, une différence dans, dans sa croissance. Dans plein de choses, plein, plein, plein de petites différences qui fait, à, qui fait en sorte à la fin qu'on n'a pas le même cannabis. Donc, quand on aime tellement le cannabis, il faut avoir absolument une graine de cannabis photo période pour pouvoir la conserver, couper des boutures et pouvoir fumer ce cannabis-là pendant une belle année ou même deux, ou même plus. Donc, le Doji, pareil comme le GMO Animal Cookie, j'aurais gardé ces deux plantes mais c'était, j'avais une infestation de d'insectes de, de, parasitaires, donc j'ai eu j'ai eu la panique, j'ai paniqué, j'ai paniqué, j'ai coupé les plants et euh, on est là aujourd'hui à à rêver encore à ces cannabis là qui vont bientôt se terminer. Donc euh, pour conclure cette vidéo, j'adore le doji de Ripper C que j'ai fait pousser, diesel, épicé, très fort, il n'y a plus de produits Grail à la SQDC, euh, vraiment, vraiment, euh, je comprends pas, je comprends pas, il n'y a personne qui a vraiment critiqué Grail, même que certaines personnes aimaient beaucoup Grail. donc euh, je ne sais pas, on dirait que les compagnies font exprès pour euh, enlever les, les, les produits euh, de qualité. On sait que le Mendochino Purps, que j'ai découvert, c'est avec Grell. Hein? On connaît le fameux Purps de Grell. Vous pouvez regarder les vidéos de Weedman. Purps de Grell. Et on n'a plus jamais entendu parler de ça. C'est pas vrai, le Purps est rendu avec Dubon. Ouais, est-ce que le Purps de Dubon, c'est le même Purps que le Grell? Oublie ça, oublie ça. Donc, je vais terminer mon doji tranquillement. Euh, je te souhaite une bonne journée N Oublie pas, 30 vidéos dans le mois d'avril, il faut tous les regarder pour m'encourager s'il vous plaît des pouces et des commentaires c'est la seule chose que je vous demande visionnement, pouce, commentaire, c'est gratuit c'est gratuit Weedman. on regarde des vidéos gratuitement et Weedman il fait 30 vidéos même si c'est ça un pouce, un commentaire et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo ciao